Gloire à Jésus, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à l'agneau, auteur de notre joie, gloire à l'agneau, toi qui nous a sauvés, gloire à l'agneau, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi éternel est son nom, éternel est son nom, éternel est son nom. Jésus Christ est son nom, Jésus Christ est son nom. Jésus Christ est son nom, Jésus Christ est son nom. Elohim est son nom, Elohim est son nom. Elohim est son nom, Elohim est son nom. Tout-puissant est son nom, tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom, tout-puissant est son nom. Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom.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 Shalom, shalom, shalom, cher adoratrice, chers adorateur, que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, alléluia, ce jour est une, est une journée de joie, cette nuit est une nuit d'allégresse, alléluia, une nuit de communion avec le Seigneur, le Seigneur nous a créés pour lui, Amen, il nous a créé, le Dieu, on va, on va adorer, on va adorer le Dieu de l'univers, on va adorer... Le Dieu de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre, Alléluia. Le créateur, le propriétaire de l'univers, le gestionnaire de l'univers, le grand architecte de l'univers. Ah, Seigneur, nous te dire merci ce matin. Rebo korobo sotorobo chantara Leba borobo sotorobo borobo seke Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons, toi qui appartiens à la terre. La vie dit à l'éternel, la terre se en enferme. Seigneur, merci le propriétaire de la terre, le créateur de la terre, le créateur du ciel. Nous te bénissons, Seigneur. Nous louons ton nom. Nous exaltons ton nom. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur, Seigneur. Personne n'en Personne, nul autre, nul autre être n'a pu créer une seule terre, nul autre être n'a pu créer un ciel. C'est toi seul, papa. C'est toi seul, papa. C'est toi que nous célébrons chaque soir. C'est toi que nous célébrons tous les jours de notre vie. C'est toi que nous adorons. Nous, Seigneur, tu nous as créé pour toi. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons, oh Seigneur. Le, le, le, le, le, le soleil ne peut pas te louer, La, les étoiles ne peuvent pas te louer. Même mais Seigneur, oh mon Dieu, nous en tant qu'adoratrices, Seigneur, nous que tu as lavé par ton sang, nous que tu as racheté, Seigneur, nous étions dans la boue, tu es venu nous chercher. Oh Seigneur, ce soir, et chaque soir, tu reçois nos hommages, tu reçois notre adoration, tu reçois notre reconnaissance, tu reçois notre louange. Papa, reçoit la gloire. Merci pour ta fidélité. Toi qui parle et la chose arrive. Oh, rebossa, Alors que, le, alors que le, la lumière n'existait pas, Seigneur t'a juste dit, lumière apparaît et la lumière est apparue. Seigneur, reçois la gloire. Merci Seigneur. Merci parce que c'est toi qui, qui parles, Seigneur la terre n'existait pas Le sec n'existait pas Les mains n'existaient pas Le soleil n'existait pas La lune n'existait pas La verdure n'existait pas Les océans n'existaient pas Oh Ce matin nous te bénissons Le Dieu qui garde son alliance Seigneur tu as créé le ciel pour les hommes Seigneur, oh, euh, Seigneur devant le temps de grâce et de miséricorde devant ton trône sois vécard vieillard ce sont des êtres humains qui t'adorent au revoir c'est que les makaya et ce soir nous joignons notre adoration nous joignons notre adoration seigneur vécard vieillard et que te pori et ye y'a ma coroeux santé la oh à qui vit au siècle des siècles, l'ancien des jours, rebossez que Bakur Yamaka, toi qui, Seigneur, toi qui pèse, hein, Seigneur les océans dans ta paume. Hein. toi qui, toi qui as établi, Seigneur le, la terre dans l'espace et rien ne soutient cette terre rebosse à Yamaka oh Seigneur nous te bénissons nous te célébrons nous te magnifions, nous élevons ton nom en autorité, nous élevons ton nom en majesté, oh Seigneur merci de nous avoir l'essentiel de notre création tu nous as créé pour toi tu nous as créé pour t'adorer. Tu nous as créé pour te servir. Tu nous as créé pour te, pour te salmoder, pour te glorifier. Oh, Rama, tu es l'essentiel de notre vie. Seigneur, reçois notre adoration. Reçois nos louanges. Reçois nos actions de grâce. Seigneur, tu as, tu as, tu as donné un sens à notre vie. Oh, Seigneur, nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous t'exaltons. Nous te magnifions. Seigneur, les anges, les anges sont tes serviteurs. Les anges n'ont aucune communion avec toi. Mais Seigneur, l'homme, qui est l'homme pour que tu prennes plaisir à lui? Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui, Seigneur? Tu as tout investi dans l'homme. Tu as tout investi pour l'homme. Tu as créé le ciel et la terre pour l'homme. Tu as créé l'oxygène pour l'homme. Tu as créé la nature pour l'homme. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, Finalement tu existes pour nous Oh nous te célébrons Nous te magnifions Seigneur Nous t'exaltons Seigneur Oh Seigneur nous tes adorateurs Nous tes adoratrices que tu as mis à part Seigneur pour te louer chaque soir Nous sommes venus te dire merci Merci Seigneur Merci pour ce grand projet Que tu as accompli pour nous Merci pour ta grâce et ta miséricorde Merci Seigneur Parce que Seigneur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 Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, Et... oh, oh. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, Et... oh, oh. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble adorons le Seigneur, il est vivant. Ensemble adorons le Seigneur, il est vivant. Nous sommes adorant le Seigneur, il est puissant. Nous sommes adorant le Seigneur, il est puissant. Eh, eh, eh, eh. le Seigneur, il est puissant. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, le Seigneur, il est puissant. Alléluia, il est le roi.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 Oh, il est le roi, il est le roi, il est l'agneau, il est l'agneau de Dieu, de Dieu, il est le fils, il est le fils de Dieu, de Dieu, son nom est Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, oh, il est le roi, il est le Dieu, il est le Dieu vivant, il est le prince de paix, son nom est Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, oh, il est le roi, Alléluia. Rebo santa rabako robo soto robo oh le créateur de l'univers Dieu nous a créés pour lui alléluia il est le dieu qui garde l'alliance il est le dieu qui garde l'alliance rebo saka yaba ko robo soto robo shanta yekete por yamaka yaba santa rabara makori yamaka dieu qui garde l'alliance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 Il n'y a point d'autre que toi, Jésus. Alpha et Omega, Omega. Il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde l'alliance. Dieu, trois fois saint, je n'ai point d'autre que toi, Jésus. Alpha et Omega, Omega. Je n'ai point d'autre que toi, Dieu qui garde la lien. Dieu éternel, Dieu éternel. Il n'y a point d'autre que toi, que toi. Alpha et Omega, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde la lien. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant. Il n'y a point d'autre que toi, Yahweh, Alpha et Omega, Omega, il n'y a point d'autre que toi, Dieu est Shaddai, Dieu est Shaddai. Que toi, il faut dire à Dieu qu'il est pour toi, ce soit Dieu qui gagne l'alliance, que tu gagnes l'alliance, il n'y a point d'autre que toi dans ma vie Alpha et Omega Omega il n'y a point d'autre que toi Dieu qui guérit Dieu qui guérit Dieu qui guérit il n'y a point d'autre que toi, Jésus Alpha et omega. Omega, Omega. Il n'y a point d'autre que toi Dieu qui délivre Dieu qui délivre Dieu qui délivre Il n'y a point d'autre que toi Jésus Alpha et Omega, Omega. Il n'y a point d'autre que toi ah, Il le Dieu unique Tu es le seul vrai Dieu Tu as le seul vrai Dieu papa je bénis ton nom. Tu es celui qui parle et la chose existe. C'est celui qui crée à partir de rien, Seigneur. C'est toi qui crée à partir de ta parole, papa. Oh, c'est toi, Seigneur, dont la voix est puissante. dont la voix est merveilleuse. C'est toi qui fais enfanter les, les biches. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom. Reçois la gloire. Reçois la gloire, papa. Le Dieu d'amour. Le Dieu de toutes les victoires. Reçois l'adoration, le Dieu qui remporte toujours les victoires, le Dieu qui n'a jamais échoué, le Dieu fort, le Dieu puissant, Rebossayabakoria, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons la gloire. Et nous t'honorons, Alléluia. Nous te rendons la gloire. Et nous t'honorons, tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Tu es merveilleux, papa. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Et nous t'adorons. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons, tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es tout puissant, tu es digne de louange, tu es tout puissant, tu es digne de louange, Alléluia ce soir. Que ton cœur explose de reconnaissance. Que ton cœur explose d'action de grâce. Car l'Éternel a fait pour toi des merveilles. On peut dormir, c'est naturel. Mais se réveiller le matin, c'est la grâce de Dieu. Que ton cœur explose de reconnaissance pour le souffle de vie. Que ton cœur explose de reconnaissance. Parce que le Seigneur t'a fait traverser janvier jusqu'en juin. il est fidèle. Je lui dis qu'il t'a fait traverser de janvier en juin. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Seigneur, ce soir, nous venons devant ton trône de grâce avec reconnaissance. Avec reconnaissance. Avec nos remerciements. Avec nos actions de grâce. Nous entrons dans tes parvis. Avec nos louanges, nos cantiques. Rebo, Sakaya, nous sommes, Seigneur, nous sommes reconnaissantes. Nous sommes reconnaissantes. Reçois la gloire. Merci, Seigneur. À cause de Jésus, notre grand souverain sacrificateur, notre médiateur auprès du Père, Jésus, l'agneau immolé. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci parce que Jésus a ôté nos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché des adorateurs des adoratrices. Oh, Christ a effacé les ordonnances, les actes, de nous il les a effacés, les a détruit le croix, la croix. Ce soir, ma soeur, ce soir mon frère, je ne connais pas quelle pensée, de, quel motif de conscience qui te condamne. Je ne, connais, je ne connais pas quelle voix accusatrice que tu entends. La Bible dit, ils ont vécu l'accusateur des frères à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. On ne peut plus t'accuser. On ne peut plus te condamner. Tu as été déclaré non coupable parce qu'un innocent a été déclaré coupable. Tu as été acquitté au nom de Jésus Parce que le Saint, l'innocent a été jugé Oh Rimaseke yeba paramakasquete Oh Ramaseke yeba Korobosoto Oh Jésus Jésus a, Jésus a été blessé pour nous Jésus a été blessé pour nous Jésus a été blessé pour nous Jésus a été brisé pour nous Jésus Ramoseke a été méprisé pour nous Rebosaka yeba Korimaka yeba Koroboseke yeba Korimaka Il a reçu un mauvais témoignage pour nous Yekete porimaka à cause de nous On a dit celui-ci a blasphémé Il a il a blasphémé contre la loi de Moïse. Il a blasphémé contre Dieu à cause de nous. Parce que notre témoignage était mauvais. Parce que notre témoignage était négatif. Mais Jésus, ne t'inquiète pas. Ce soir, que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Nous ne méritons pas cet amour. Oh Ramasse qui est papa quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Quel sauveur. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, oui pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme bois, crucifié. Sur le bois pour moi, oh, les masques de l'ébaba, crucifié, sur le bois pour moi, oh, Christ a pris mes péchés, Christ m'a délivré, crucifié, sur le bois pour moi, oh, méprisé, à la croix pour moi, Ori oh, le Baba, méprisé. À la croix pour moi, Ori oh, le Baba, Christ a pris mes péchés, Christ m'a délivré, Ori oh, Massendele, méprisé. À la croix pour moi, oh, ma soeur, mon frère. Esprime ta reconnaissance ce soir. Esprime ta reconnaissance. Alors que nous étions sur la route de la perdition. Alors que nous étions, oh, oh, sur la route de l'enfer. Oh, l'amour de Dieu nous a récupérés. L'amour de Dieu nous a récupérés. L'amour de Dieu manifestant, Jésus nous a récupérés. Rebossa santa. Le prix de notre rachat a été payé. Rebossa Bakor Yabaka. Yekete Yamaka santa. Merci pour le sang d'Aller que nous sanctifie encore ce soir. Seigneur, merci Seigneur pour nos iniquités. Oh nos péchés, Seigneur, que tu as pris sur toi la croix. Seigneur, merci pour le remède que tu as envoyé avant même que nous ne venions sur la terre. Oh Seigneur. Merci pour l'agneau qui a été moulé. Jésus, merci d'avoir accepté. Merci Jésus d'avoir accepté de venir accomplir le plan de Dieu. Merci parce qu'à un moment c'était difficile pour toi. Tu as dit, Père, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne de moi Oh Jésus, à un moment c'était difficile. À un moment où tu voulais changer les dons. À un moment où tu voulais changer le, le, la règle du jeu. Oh mais, mais par ton amour, par ta soumission, tu as dit non pas ta volonté mais, mais la volonté du Père. Jésus merci d'avoir accepté de faire la volonté du Père. Jésus merci d'avoir accepté les crachats. Mais ça va accepter oh, l'ignominie de la croix. Mais ça va accepter la torture de la croix. Oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus Que pourrais-je offrir à Jésus-Christ Pour tout ce qu'il a fait pour moi Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus-Christ Pour tout ce que tu as fait pour moi Reçois, reçois, oh, reçois Jésus, reçois ma louange. Reçois, reçois, oh, reçois Jésus, ma reconnaissance. Reçois, reçois, oh, reçois Jésus, mon adoration. Reçois, reçois, oh, reçois Jésus. Mais remercie-moi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu es notre Seigneur. Tu es notre sauveur. Tu es notre Rédempteur. Tu es notre libérateur. Oh Seigneur mon Dieu. Je te dis merci. Le Dieu qui garde son alliance. Alléluia. Le Dieu qui garde son alliance. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Robossaya. Demandons au Saint-Esprit de nous aider, de nous conduire ce soir. Le Saint-Esprit est la vérité. Le Saint-Esprit est la vie. Le Saint-Esprit est la connaissance de Dieu, le Saint-Esprit c'est Saint Dieu. La Bible dit, oh le seigneur c'est l'esprit, oh le seigneur c'est l'esprit, oh le seigneur c'est l'esprit. Oh, ah, Rabbi, le c'est esprit prend le contrôle. C'est l'esprit visite chaque adorateur connecté, c'est l'esprit visite chaque adoratrice connectée, c'est l'esprit visite ceux qui vont se connecter après sur YouTube, sur Facebook, ramassa kaya bakori makaya bakori makar, yekete <mère> por yamakaya bakoro. boseke Jésus a dit, hein, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Oh, c'est parce que Jésus est parti. Rebosé <mère> que yepapa ramakaske tê, repassa kaya yepapa ramakori makar, reke de korobo son, ori maskando roboshota rababa, ramassa kaya yepapa ramakaske ndereba, oh, ramasonto robobo robosé puis Puissance de Dieu, puissance car il s'écrit dans les morts, la vie de Dieu, chez Caraba Barama Kouriamaka Yabako Robo Santa, Yéke de Corobo, Borobo Santa, son saisis-nous. Saisis chacun de nous, chacune de nous, oh il nous, oh il m'a senti le ma, ingede mo Santa baba. oh il m'a senti ma, -re Ramasaya, Reba oh ramassakaya -re Oh, ba oh, Yemma mo Santa fais ton œuvre nous. Fais de nous qui Dieu veut que nous soyons. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi. Prends le contrôle de cet esprit. De nos esprits, de nos âmes, nos corps. De nos émotions, de nos sentiments. Seigneur, tu ouinduis nos têtes ce soir. Tu ouinduis, tu visites chacune dans sa maison. Tu visites chacune dans sa maison Tu ouandis nos têtes Repassa Et notre coupe de borde Repapaï Repapaï Repapaï Notre coupe d'option Notre coupe de ta présence Notre coupe de gloire Raba sa kaya bakonimaka Ye bakonimaka Comme tu l'as dit hier Avec ton serviteur Notre coupe de gloire de borde Raba sa kata para makonimaka Et reposso toro mochanta Ta présence Oh ta présence Ta présence Reposso toro mochanta ta présence a reposé qu'il n'y a pas casquette. C'est où tu es, par la langue où tu es. Ne n'y pas ça. kaya Sakayaba para ma casquette. Il n'y a pas para ma Quelque soit le son qui va sortir. Par là. raba kaya para ma casquette. Tu es l'eau de la vie. Oh, Holy Spirit. Et tarissable te torrent, Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, Et tarissable torrent, tu ne taris jamais cet esprit, Tu ne taris jamais, inonde mon cœur, oh, oh. Inonde mon âme, inonde mon esprit, Inonde mon cœur, inonde mon être, et non de ma vie Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Car le Seigneur, c'est l'esprit. Car le Seigneur, c'est l'esprit. Car le Seigneur, c'est l'esprit. Car le Seigneur, c'est l'esprit. Le Seigneur nous visite ce soir par son esprit. Le Seigneur remplit nos cœurs par son esprit. Oh le Seigneur, c'est l'esprit. Le Seigneur remplit nos de son esprit. Le Seigneur nous visite, nous touche ce soir. Le Seigneur nous communique son amour par son esprit. La Bible dit car l'amour de Dieu a été répété dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Là où l'esprit du le Seigneur, là est la liberté. La liberté pour louer Dieu. La liberté pour adorer Dieu. La liberté pour servir Dieu. La liberté pour prospérer. La liberté pour réussir. La liberté pour vivre dans la sainteté. La liberté. Y'a un, y'a quelque part y'a y'a ma corps, vous êtes quelque part à ma y'a ma un. Raba sakai y'a pas part à ma cœur, quelque part y'a un. Oh cette espèce, ohri maskanda raba, ohri maskente raba, maskanda raba, que chacun reçoit ta visitation, que chacun reçoit ton toucher. Ohri maskente raba, part à ma cœur à la vie, la la maladie, la guérison ou de remède pour la fille de ta servante qui est sortie de l opération. Nous te remercions Seigneur pour ce qui a été qui nous, a, qui nous a été annoncé malade. repose cet esprit touche les touche les rebaça qui pas par la oh cet esprit communique la vie communique la vie communique la vie cet esprit ce qui a pas par la touche lui touche chacune de nous Seigneur tout là il y a les douleurs dans le corps, Oh, es Sakayama, ton esprit de guérison. Yekete paramaka, de esprit, de la résurrection, Oh, cet esprit! Oh, cet esprit, nous voulons tellement communier avec toi. Nous voulons plus de toi, une dimension de toi. Yé, ma santa la baba la ma santa la bakouya. Yé, ké, kou, le moussant de l'eau, chant de la bakouya. Rabasa kaya baba la bakaské de la bakouya. Oh, le moussant de l'eau, moussant. Oh, le maské de la Reçois la toration. Rebo, Jésus. Reçois la toration. Oh, yé y a des gourous, c'est Reçois la Signes-tu, Seigneur, Emmanuel Oh, Seigneur, ce soir, nous voulons te recommander Tous ceux qui sont souffrants Tous ceux qui sont souffrants, Seigneur Tous, Seigneur, localise le mal C'est toi qui nous as créé La Bible dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme Le souffle de vie Le souffle de vie Le souffle de vie qui te parle à ma cour et ma à ma cour au rappelez esprit visite chaque de cellule, chaque cellule. la vie la vie de dans le de dans vie de la vie dans tous les organes, dans les poumons, dans le foie, Seigneur, dans le pancréas, dans les nez, dans les muscles, dans les os, dans le sang. Rebossé qui est sur la peau. Satan, nous te renvoyons tes bagages. Satan, nous te renvoyons tes bagages de maladie. Nous te renvoyons tes bagages de douleur. Te rebossé qui est ma courée, ma carte. Rabbossé qui est ma honte. Robosoto, Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit dans lui, Luc chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Une infirmité de 18 ans. Une maladie de 18 ans. Elle était courbée. Une maladie qui la rendait courbée. Tout ce qu'elle pouvait voir. C'est le sol. Elle ne pouvait pas voir devant. Elle ne pouvait pas voir l'horizon. Elle ne pouvait pas voir une vision. Elle n'avait pas une vision claire de la vie. Elle ne pouvait voir que le sol. Une seule direction. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Cette situation était tellement grave que cette situation la contrainte à une position. Quelle douleur dans la colonne vertébrale de cette femme. Quelle douleur dans ces dans ce disques. Quelle douleur Cette femme, une femme, elle doit être droite, elle doit être élégante, mais cette femme, elle était en proie à, un, à, un, à une infimité. Mais l'origine de l'infimité, c'était un, un esprit, un esprit démoniaque qui la rendait infime. La Bible dit que lorsque Jésus la vit, il lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivré de ton infimité. Et il lui imposa la main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a six jours pour travailler, venez donc vous faire guérir. Ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Jésus dit,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 Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alléluia. Voici Jésus dans la synagogue. Voici Jésus que nous appelons sur cette plateforme. Jésus. Jésus. Sur cette plateforme. La Bible dit Jésus enseignait dans une synagogue. Et là, il y avait une femme. Alléluia. Ce jour-là, la femme était au, au bon endroit, au bon moment. Mon frère, ma soeur, tu es au bon endroit, au bon moment. Hé, hey, Jésus te voit, Jésus te localise Cette femme n'a pas prié Elle n'a pas appelé Jésus Elle était assise au bon endroit, au bon moment Je déclare au nom de Jésus Partout où tu seras Tu seras au bon endroit, au bon moment Et la personne qui doit te, te bienfaiter Va toujours te localiser au nom de Jésus La Bible dit, elle était là Posséder d'un esprit impur. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit nous remplit pour enlever toute infimité dans nos corps. Le sang de l'agneau nous purifie de toute infimité. Infimité de deux mois. Infimité de courte durée, de longue durée. Rien que te Quelle que soit la durée. Quelle que soit l'infimité. Quel que soit ce que c'est le mauvais rapport. Ça peut être... Oh, insurmon. Celle-là, l'appelait femme coubée. Ça peut être femme ceci, femme qui n'arrive pas à se marier, femme stérile, femme qui échoue qui dans les affaires. Ça fait un surnom que les hommes t'ont donné. Mais c'est la fin au nom de Jésus-Christ. C'est la fin au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom qu'on a pu te taguer, les noms négatifs, c'est la fin au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, qui est le même hier aujourd'hui éternellement, qui était sur dans Luc 13, verset 10, du verset 10 au verset 17, ce même Jésus est ici pour changer. La situation... La Bible dit... Elle ne pourrait pas du tout se redresser... Tu regardes la situation... Tu ne vois pas comment ça peut se redresser. Tu regardes la situation. Tu ne vois pas comment on peut on t'aider. Peut, on peut, on peut tu regardes la situation. Tu ne vois pas comment on dit encore Côte voir. Comment pour moi on va sortir. Alléluia. Mais je te dis, pour toi on va sortir au nom de Jésus. Pour toi on va sortir au nom de Jésus. Pour toi on va sortir au nom de Jésus. Cette femme-là, elle est venue à cette synagogue comme tous, les, comme tous les jours de sabbat. Alléluia. Depuis 18 ans, je sais que chaque Chaque, chaque Saba est partie. et je disais « Dieu va me guérir, Dieu va me guérir ». Elle est partie pendant 18 ans, elle n'a pas baissé les bras. Elle n'a pas baissé les bras. Ma soeur, mon frère, ne baisse pas les bras. Ce n'est pas parce que la situation n'est pas, pas encore débloquée que Dieu n'est pas sur son trône. L'éternel règne. Comme mon frère m'a dit a dit hier, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu. Cette femme-là, elle est partie pendant 18 ans. Elle n'a pas baissé les bras. Elle a dit, je sais que mon Dieu est capable. Je sais que mon Dieu va faire. Et un jour, Jésus enseignait dans une des synagogues. Dans une des synagogues, elle est partie. Alléluia. Jésus l'a localisée. Jésus dit, femme tu es délivrée Je déclare ce soir Toute situation d'infimité, Toute situation tendue, coupée hein, Redressée au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus C'était son jour C'est ton jour au nom de Jésus La Bible dit qu'elle n'a même pas prié Quand, Dieu quand Jésus l'a vu Dès que Jésus l'a vu, il lui a dit, Femme, tu es délivrée de ton infimité. » Il lui a posé la main. Tu es délivrée, Alléluia. Nous sommes délivrés de toutes les activités démoniaques au nom de Jésus-Christ. Il lui a posé la main et la haine se redressa et glorifia Dieu. Ce soir, glorifie ton Dieu. Glorifie-le de la situation qui est redressée. Glorifie-le de ce que tu attends depuis des années. Qui semble à ne pas se manifester. Glorifie ton papa. Alléluia. La Bible dit que le chef des synagogues <coughs> indigné, Il y a toujours des gens qui seront jaloux. Que les jaloux restent jaloux. Que ceux qui veulent être indignés restent indignés. Alléluia. Eux ne prendre pas à la gloire, au miracle. Eux, ils veulent s'indigner. qui restent indignés. Là, il dit il y a six jours pour travailler. Veuillez donc vous faire guérir ces jours-là. Il dit hypocrite, lui répondit le Seigneur. Il dit, cette femme est une fille d'Abraham. Hmm. Il dit, le Dieu qui garde son alliance. L'alliance que Dieu a faite à Abraham. Il dit, je bénis. Il dit, il dit je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les familles seront bénies en toi. Dieu, ta famille est bénie en Abraham. Ce soir, je ne dis pas les noms parce que maintenant, pas sur YouTube. Au nom de Jésus, ta famille est bénie en Abraham. Au nom de Jésus. Yeah. Dieu qui garde son alliance. Dieu qui garde son alliance. Abraham est mort depuis des milliers d'années. Mais Jésus a ressorti cette alliance. Donc, dossier qu'ils ont fermé depuis des milliers d'années, depuis des années, des mois. Dieu Jésus sort ce dossier. Il dit le Dieu qui garde son alliance, le Dieu qui garde son alliance. Il peut pas accepter que cette femme la reste liée. Il dit, il dit et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée, il parle au passé. Tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne, le jour de Saba J'ai dit au nom de Jésus, toutes les chaînes maléfiques, tous les liens démoniaques, au nom de Jésus Christ, et sont cassés. Jésus nous délie, délit, délit, délit. Notre avenir est délié, nos familles sont déliées, nos destinées sont déliées, nos enfants sont déliés pour ramasser. Au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus, ce matin, Dieu fait méditer sur Esaïe 45. Ans. Esaïe 45, Au nom de Jésus, Jésus n'a pas changé. Jésus est le même. Il a payé pour nous. Il a payé à la croix. Il a été blessé pour nous. que Esaïe 45, du verset 1 au verset 3. Il dit Ainsi parle l'éternel à son oin. Ainsi parle l'éternel à son oin. A toi, loin de l'éternel. à toi, à toi adoratrice. à toi, adorateur. Ainsi parle l'éternel qui tient par la main. Dieu te dit, il te tient par la main Dieu te tient par la main Esaïe 45 verset 1 à 3 Il dit pour terrasser les nations du monde Ah, pour terrasser ceux qui doivent décider en ta faveur Tous ceux qui se mettent sur ta route Qui veulent se poser eh, Dieu dit, il te tient par la main C'est lui qui les terrasse au nom de Jésus Christ Il dit pour relâcher la ceinture des rois. Si on a relâché la ceinture de quelqu'un, son pantalon va tomber. La nudité de quelqu'un, ça veut dire il est, il est, il est, il est, il est découvert. La nudité de quelqu'un, ça veut dire il n'a plus, il est dépouillé. Alléluia! Que le Seigneur relâche la ceinture des rois. Pour, il dit, pour lui ouvrir des portes. Hein? Dieu dit, pour t'ouvrir des portes, je déclare, que le monde s'ouvre pour toi au nom de Jésus. On dit pandémie, tes pays est fermé, tes pays est cassé, mira. Il y a au nom de Jésus. Paul et Macaïa, ça Paul et Macaïa, Dieu dit c'est lui qui ouvre, personne ne peut fermer. À l'éternel la terre ce qu'elle renferme. Ne sais pas quel pays tu veux aller mais c'est à l'éternel qu'appartient ce pays et tu es héritier de l'éternel au nom de Jésus. Il dit afin qu'il ne soit plus fermé. Il dit je marcherai devant toi. Dieu s'engage. Le Dieu qui garde son alliance, il dit, je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins, mon Dieu. Je romprai les portes des reins, Je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés et des richesses en Au nom de Jésus-Christ, hein? il dit quoi? Afin que tu saches que je suis l'éternel qui t'appelle par ton nom. Dieu t'appelle par ton nom. J'ai dit ce soir, je ne dis pas de nom. Mais toi qui es en train de faire des commentaires, Dieu t'appelle par ton nom. Dieu te tient par la main. Dieu est rentré dans le ring. Quand il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Dieu est rentré dans le ring avec toi. Dieu l'a fait pour les enfants d'Israël. J'ai dit le Dieu qui garde l'alliance. Il a parlé d'Abraham. De, de, de, de, de, de, de, Dieu a fait alliance avec Abraham. Abraham est mort. Isaac était pauvre. Isaac voulait se chercher. Dieu dit jamais. J'ai fait alliance avec ton papa, reste à Géra, sème ici. L'a dit dans le, dans, le, dans le désert, dans la famine, dans, dans la sécheresse. La même année, il a recorté 100 fois plus. Son fils Isaac, son fils Jacob, il partait. Il dormait à la belle étoile. Il a pris une pierre, du un rocher, pour faire, son, son, son, pour faire, pour faire sa, son oreiller. Dieu est descendu. Une échelle est venue du ciel, parce qu'il est un enfant de l'alliance. Tu es une fille de l'alliance. Tu es un fils de l'Alliance. Dieu a fait alliance avec notre papa. Ah. Dieu a fait alliance avec Jésus. Il est le garant de la nouvelle alliance. Il dit Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour la rémission de vos péchés. On ne peut plus rien nous, nous retenir. On ne peut plus rien nous refuser. On ne peut plus rien, ne doit rien à Satan, ne doit rien on péché. On ne doit rien à la mort. Jésus a déjà tra géré Satan. Jésus a déjà géré la mort. Il a déjà tout géré les péchés. Alléluia. Dieu qui garde son alliance. Il, a, il est parti rencontrer Jacob sur la route. Jacob n'a pas prié Dieu, mais Dieu est venu. Il est apparu, lui est apparu. Isaac n'a pas prié Dieu, il peut se chercher lui-même en, en choses, en en, en, en, en en, Égypte. Dieu dit reste à Géra. Jacob est parti chez Laban. Il dit pendant 20 ans, tu as changé mon salaire. Pendant 20 ans, j'ai travaillé pour, pour acheter... 7 ans, j'ai travaillé pour les à 7 ans. J'ai et depuis 6 ans. encore, tu as changé, changé mon salaire, mais le Dieu de mes pères ah, il lui a fait justice. Alléluia! Le Dieu qui garde son alliance, Joseph, c'est le fils de Jacob. Joseph a été Dieu a été avec Joseph. Alléluia! On a mis Joseph dans, dans une citaine. Joseph n'a pas pleuré. On a mis Joseph chez Potiphar, sa femme l'a accusé, il n'a pas pleuré. On a mis Joseph en prison parce que la gloire de Dieu était sur lui, parce que Joseph était un enfant, un enfant de l'alliance. En prison, il, il était le chef des prisonniers. Chez Potiphar, était le chef des serviteurs. Il est devenu le chef d'un pays étranger. Alléluia, le chef de l'Égypte. Et il a, le, la seule fois où Joseph a pleuré, c'est quand il a vu ses frères. Ses frères qui l'avaient vendu. Ses frères, oh, qui n'avaient pas changé. Joseph avait changé d'apparence. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Alléluia, les gens ne vont pas te reconnaître. Alléluia, les gens ne vont pas te reconnaître. Ils vont demander, est-ce que c'est Georgette là? Ah, c'est elle qu'on voyait ici. Est-ce que c'est le frère Alex là? Est-ce que c'est Antti là Les gens ne vont pas te reconnaître. Alléluia, ses frères ne l'ont pas reconnu. C'est quand elle a vu son père, il a pleuré, il a pleuré de joie, il a pleuré de reconnaissance. Il a dit, il a dit, vous avez, vous, vous avez eu l'intention de faire du mal, mais Dieu l'a tourné en pied. C'était le plan de Dieu qui s'accomplissait C'est ma soeur, quelles que soient les difficultés que tu as vécues. Il y a, moi, je me rappelle, quand j'avais 24 25 ans de séquence, j'ai connu un moment tellement difficile. Je me dis, soit je me, je me suicide, soit je voyage. Et j'ai pris la bonne décision, je voyage juste suis parti à Londres. Et allons, j'ai rencontré le Seigneur. Alléluia. Donc, il y a des moments tu vis des. des et Dieu, parce que Dieu a utilisé cet, cet événement dû pour, me, pour, pour que je puisse mieux le connaître. Alléluia. Il y a des moments tu vis des événements difficiles. Tu ne vois même pas le bout du tunnel. Mais c'est pour la gloire, pour manifester la gloire de Dieu. Lorsque Pharaon voulait suivre les enfants de l'Alliance. Les enfants de l'alliance dit les enfants de l'alliance Dieu a dit Je, un, un Moïse étends ta main étends la verge Dieu a ouvert la mer pour les enfants de l'Alliance, ils sont rentrés dans l'eau, mais ils n'ont pas marché dans l'eau, ils ont marché sur la terre sèche. C'est-à-dire que je ne sais pas quelle formule chimique Dieu a utilisée pour en même temps le sable devienne sec, pour qu'en même temps les eaux deviennent comme de la glace. Pour laisser passer, les, les eaux sont solidifiées comme de la glace, les eaux sont devenues comme un rocher. Je ne sais pas quelle formule magique Dieu a utilisée pour que les enfants de l'Alliance passent à travers la mer, pour qu'ils n'ont pas été engloutis par la mer. Mais quand les enfants, ceux qui ne sont pas des enfants de l'Alliance, ont voulu suivre. Ah, Dieu est rentré dans l'arène, Dieu est descendu dans le ring. Il a cassé. La Bible dit qu'il a cassé les roues, des chars, de Pharaon de son armée, des cavaliers. Et même ils ont dit, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat. Contre-nous pour Israël. Alléluia. Les combat pour toi. Contre ceux qui ne veulent pas que ton étoile brille. que Yebako. Quand les ceux qui ne sont pas les peuples de l'Alliance sont rentrés dans la mer, cette même mer, elle est redevenue fluide. Elle est redevenue liquide. Cette même mer, elle a englouti Pharaon et son armée. hey, je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais Dieu me parle. Yek te bori, amaka, yabako, Robo Santa. Les que Je dis, adoratrice, adorateur, tous les soirs, tu es connecté au surnaturel, tous les soirs, tu es connecté au Dieu de l'extraordinaire. Tous les soirs, tu es connecté au Dieu de, de miracle Ta vie ne peut plus jamais être la même. Ne te regarde pas, ne regarde pas les événements, parce que chaque matin, tu te lèves, chaque matin tu manges la même nourriture, tu prends la même voiture, tu fais le même trajet, tu penses que ta vie est ordinaire, tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas ordinaire, Ta vraie vie à l'intérieur de toi. Ta vraie vie c'est ton esprit, tu n'es pas ordinaire. Ton esprit est en contact avec le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vekat si 24. Eh reposez que yabakoro ya Makai. Ha robosonto roboshonta yabakori Makai. Ça que la Bible dit Dieu ne regarde pas l'apparence mais il regarde au cœur. Robosonto roboshonta nabakoya. Ravasaka yababa rama Le Dieu qui est descendu la mer rouge pour casser les chars hein? les roues des chars de, de, de, de, de cavaliers et de pharaons il n'a pas changé il n'a pas changé hein? il n'a pas changé c'est le même quand il a vu la femme courbée il a vu les œuvres de satan il dit ça c'est pas ça c'est pas une œuvre de la création de mon papa mon papa a créé la colonne vertébrale droite il a dit Satan, dégage, prends tes affaires, prends ta infirmité, prends ta maladie, dégage. Cette femme-là a été coupée. Ah, repose, Sakayaba Louons notre papa. Louons notre Dieu. Louons le Seigneur, le Dieu très haut. Le grand Dieu de l'éternité. Le créateur de l'univers. Loué son nom. à Jamais.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 Le Créateur de l'univers, où est son nom à jamais, Alléluia. Seigneur, nous voulons te célébrer ce soir. Papa, nous voulons te dire merci, merci, merci, merci. Ah, pour tous les défis, pour toutes les échéances qui sont devant nous, Seigneur. Seigneur. Nous n'avons pas peur parce que tu es avec nous. Et dis Dieu pour nous qui se raconte-nous. Nous n'avons nous pas peur parce que tu es avec nous, Seigneur. Nous ne, nous, nous ne jetons pas des regards inquiets au nom de Jésus-Christ. Nous ne jetons pas des regards inquiets parce que tu es avec nous. Tu es pour nous et nous te bénissons, Seigneur. Nous ne craignons rien au nom de Jésus-Christ parce que tu es pour nous. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité Le Dieu qui garde son alliance Alléluia Seigneur, tu n'as pas regardé hum. Tu n'as pas regardé Au caractère d'Abraham Tu n'as pas regardé Au comportement d'Abraham tu, tu as regardé ta fidélité Ton engagement envers son alliance hein? ton, ton engagement envers ton alliance Tu n'as pas regardé Tout ce que Jacob a fait Tout ce que Isaac a fait tu n'as pas regardé, tu n'as pas regardé en disant Jacob est usupateur, tu as changé son nom d'usupateur, tu as fait de lui prince, tu as dit ton nom sera Israël, Alléluia, oh Seigneur, je vois ce soir je vois ta main sur la vie des frères et sœurs. Je vois ta main sur la vie des frères et sœurs. Je vois ta main en train de changer leurs circonstances. Je vois ta main en train de changer leur nom. D'adoratrice, tu les appelles les victorieuses. D'adorateurs, tu les appelles les victorieux. Oh Seigneur, je vois. Je vois, je te vois à l'œuvre. Je vois, tu changes les destinées. Je te vois, Seigneur. Oh Seigneur, là où les gens pensaient que c'était fini. Là où les gens pensaient qu'on avait pu parler de nous. Oh Seigneur, mon Dieu. Seigneur mon Dieu, tu as changé l'histoire. Là où, où les frères de Joseph pensaient que, oh, Joseph allait rester dans la citaine. Oh, Seigneur mon Dieu, tu as mis Joseph, sur le trône. Nous te, Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Le trône est notre destinée. Nous sommes restés avec Christ. Nous sommes assis à la droite de Dieu, le père dans les lieux de Saint Christ. Le trône de Dieu est notre destinée. Repose à Kayaba, Tous les trônes ont su cette terre. Tous les lieux de décision. toutes les Lieu d'autorité, partout nous sommes au nom de Jésus-Christ, et il y a quelque part à nous recevons la faveur, c'est notre destinée, il y a Seigneur, Joseph n'a pas fait d'études de management, Joseph n'a pas fait d'études de marketing, Joseph n'a pas fait d'économie, d'économie politique ou bien de sciences éco, il n'a pas eu de doctorat, mais Seigneur, quand il devait gérer, quand son heure de gérer est venue la gérer, Daniel n'a pas fait d'études de doctorat en économie ni les trois jeunes éboués mais c'est le conseiller de Demi Seigneur mon Dieu cela ne dépend pas de ceux qui veulent ni de ceux qui courent mais de Dieu qui fait miséricorde de Dieu qui fait miséricorde. De Dieu qui fait miséricorde. Seigneur mon Dieu, notre destinée dans ta main. Notre destinée dans ta main. Notre destinée dans ta main. Seigneur, quand tu es venu avec cette femme, il y a une histoire avant Jésus. Et il y a une histoire après Jésus. Avant Jésus, elle était courbée. Avant Jésus, elle regardait le sol. Elle n'avait pas de vision. Sa vie n'était que douleur. Sa vie était que... Infimité, mais après le passage de Jésus... C'est le peuple qui glorifie Dieu. C'est la gloire. C'est la gloire pour Dieu. C'est la, la joie pour le peuple. C'est la délivrance, la guérison. Rebosser Oh Jésus, merci de t'installer dans nos vies. Jésus, merci, merci, merci pour ta fidélité. Jésus, merci, merci, merci pour ta présence. C'est toi qui es venu nous chercher. On ne te connaissait même pas. Oh, on, est, on menait emmené une vie. Oh, une vie. Une, une vie, on pensait que c'est la vraie vie. Mais tu es venu nous chercher. Tu n'es pas venu nous chercher pour nous laisser en cours de route. Ah Tu es venu nous chercher. Accomplis ta volonté dans nos vies accomplis ta volonté dans nos vies. Oh Seigneur Jésus, et que ton Saint-Esprit nous aide dans une vie de sainteté, dans une vie de consécration. La oh, consécration, yebakaya, la La consécration les yebakori les les consécration les brosses, bakoro yekete Adonai, le Dieu créateur. Toute ma vie est dans ta main, Seigneur. Alléluia. Adonai, le Dieu créateur. Ma destinée est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur.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 gloire, notre victoire, digne du Seigneur Emmanuel, Emmanuel, Alléluia, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu fidèle, Dieu qui garde son alliance, Dieu qui sur sa parole, Alléluia Seigneur apprends-nous à serrer ta parole dans nos cœurs. Apprends-nous à méditer ta parole davantage Apprends-nous Seigneur Car ta parole est la vie pour ceux qui la trouvent Et la santé pour tout le corps Nous te bénissons Seigneur Reçois la gloire Papa Reçois la gloire Reçois la gloire tu es digne de recevoir la gloire. Alléluia. Merci pour la vie de chacun. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie de chaque adorateur, chaque adoratrice. Seigneur, tu connais chacun par le nom. Tu dis, tu dis celui que tu appelles par ton nom. Seigneur, tu connais le nom de chacun. Tu connais le nom de chacun. Seigneur, ce soir, et ceux qui vont nous écouter, les jours après, tu connais le nom de chacun. Seigneur, accomplis ta, ta, ta parole dans leur destinée. Accomplis ta parole dans leur vie au nom de Jésus. Accomplis ta parole Seigneur, tu es trop fort, tu es trop bon, tu es trop puissant Alléluia, Seigneur je te bénis, je te bénis parce que chacun est en train de faire sa route Seigneur que toutes les murailles Seigneur après la sortie d'Égypte, alors que Pharaon ça apaisantissait les enfants dans l'esclavage. Tu les as fait sortir en nuit ce nuit. C'est-à-dire, quand le son de la nuit a été versé, tu les as fait sortir. Tu les as fait traverser la mer Rouge. Tu les as fait arriver euh, Jéricho et la route. De, qui mène et, et le passage. Oh Seigneur, après le désert, il y avait Jéricho. Après la mer, il y a eu le désert. 40 ans dans le désert. Après le désert, il y a eu Jéricho. Jéricho était, était une muraille, était fermée. Personne ne rentre, personne ne sort les murailles au nom de Jésus Christ. Ah, reposakayabakoribaka. Seigneur, j'engueule la route pour entrer dans la terre promise au nom de Jésus. Que toutes les murailles s'écroulent. Dieu n'a pas dit, laissez-moi, je vais faire. Il a dit, vous même faites le tout. Vous même criez. Maka, maka. Que les murailles qui se dressent devant nous s'écroulent. Au nom de Jésus Christ. La victoire dans ta bouche. Pousse des cris de joie Alléluia Alléluia Alléluia, Alléluia! Les murs de Jéricho Sont tombées Alléluia Jéricho a été prise Le peuple d'Israël et Josué Ont pris Jéricho Au nom de Jésus Tu possèdes Jéricho, tu traverses Jéricho Tu rends ta Canaan. Au nom de Jésus 2021 Ta vie de 2021. Ah, Ta communion avec Dieu va aller profondément, profondément, profondément, profondément. Alléluia. Partout, tu seras à la présence de Dieu, sera avec toi. Sois béni, ma soeur. Sois béni, mon frère. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Père, reçois l'adoration. Reçois l'honneur. Merci pour toutes les paroles que tu nous donnes. Seigneur, alors qu'on ne se concède pas, mais tu nous donnes les mêmes paroles. Oh, hier tu nous as donné une parole puissante. Seigneur, tu es Abba Père, le Dieu qui veut que nous soyons dans la joie. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour la parole que tu as donnée à notre sœur Emma. Oh Seigneur, cette parole puissante, reçoit la gloire. Merci pour cette semaine. C'est une semaine de gloire. Une semaine de communion avec toi. Seigneur, communion avec toi. Seigneur, plus de toi. Notre connaissance de toi s'approfondit. Car parce que ta parole dit, oh la vie est des qu'ils qui te connaissent. Toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Nous voulons te connaître davantage. Nous voulons connaître Jésus davantage. C'est la vie pour nous. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu nous bénisse. Une belle nuit au nom de Jésus et à demain par la grâce de Dieu.